Les élèves se tapent sur la gueule pour un oui ou pour un non Pour un non surtout car la plupart des oui sont des aveux de faiblesse peu rentable Les surveillants font office de gardiens de prison Ils tentent d'imposer une certaine discipline et n'y arrivent qu'en frappant plus fort que les fortes têtes Les petits caïds qui se croient tout permis Il n'y a plus vraiment de risque juridique à ce niveau là Pour se retrouver inquiété il faudrait carrément tuer un élève Et encore peut-être plutôt deux ou une fille et demi Le demi ce serait pour un handicap à vie De toute façon le fautif se ferait certainement descendre avant de paraître une seule fois au tribunal C'est pour ça qu'assommer reste la méthode pédagogique la plus populaire. Même s'il y a parfois quelques séquelles, elle reste difficile à déceler, tant les élèves qui en sont victimes présentent de base les symptômes d'un crétinisme de compétition. La situation s'est tout de même un peu calmée depuis les détecteurs de métaux disséminés un peu partout dans l'établissement. Bien sûr, certains malins arrivent à les déjouer, mais globalement, on assiste à une diminution du nombre de fusillades et de coups de couteau dans le dos. Ces derniers auront vite été remplacés par des coups de crayon dans l'oreille. Quand on veut, on peut il y a toujours une solution pour contourner le système. Mais les stats s'améliorent le turnover a un peu diminué d'ailleurs, alors qu'avant, une moyenne de deux profs par mois se retrouver dans l'incapacité d'enseigner pour cause de dépression ou de blessure, rarement de mort, aujourd'hui on est passé à environ 1,5. Le proviseur par contre c'est important, n'est que très rarement remplacé il représente l'autorité ultime et doit être vu comme immuable. Son bureau a d'ailleurs été renforcé et répond aux normes de sécurité établies par l'armée pour ses bunkers.